La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. Elle bouge déjà parce qu'elle est à Giverny. La France bouge aujourd'hui, c'est à une heure grosso modo de Paris dans ce formidable musée des impressionnistes où se tient aujourd'hui le troisième forum de la responsabilité sociale et environnementale. C'est des questions importantes et Europe 1 a voulu être partenaire. Je vous rappelle, on écoute Le Monde Changer avec vous chaque jour sur l'antenne d'Europe 1 et notamment aujourd'hui avec Alexandra Appal, qui est la directrice de la RSE, en charge aussi de la fondation au sein du groupe L'Oréal. Alors Pendant la crise, il y a eu des, des tas d'idées hein, pour euh, prendre soin des salariés et pour maintenir le lien avec les salariés. Exemple avec une entreprise, Talent, qui a lancé un baromètre pour mesurer, suivre le moral des troupes, ou encore des rendez-vous avec la direction des cafés pour que chacun puisse échanger librement avec des membres du comité exécutif. Et c'est peut-être ça l'entreprise d'aujourd'hui, dans son lien, dans son rapport avec ses salariés. Bonjour Philippe Cassoula. Bonjour. Vous êtes le, le directeur général de Talent, Votre entreprise, votre entreprise c'est simple, hein, si on peut la résumer, c'est de l'innovation. Vous accompagnez la transformation des entreprises dans leur politique RSE. Ça fait 20 ans que vous êtes euh, sur, euh, sur ce sujet. Bientôt 20 ans. Oui. Bientôt Allons 20 ans. Faites-le 20 ans l'année prochaine. 20 ans, 3000 consultants qui travaillent avec vous. Et avant de, de, de parler de, de vos clients, déjà, que vous accompagnez dans leur transformation, déjà, chez vous, vous appliquez euh, les, les recommandations et les conseils que, que vous leur faites. Il y a deux volets majeurs. Il y a le bien-être des salariés et la RSE. Oui, absolument. Je pense que, comme on l'a dit, on, on va fêter nos 20 ans l'année prochaine. Et Je pense que la RSE, on en a fait à la mode de M. Jourdain, c'est-à-dire dès, dès le début de cette entreprise. Alors peut-être qu'on se dit qu'un entrepreneur, il doit aussi anticiper les tendances, mais en fait, nous, on n'avait pas le choix. Pourquoi Parce que nous, on a un métier qui est simple. On a des, des consultantes et des consultants qui sont au service de nos clients pour mettre en œuvre leur, leur transformation, pour mettre en œuvre leur, leur innovation. Et on n'a pas le choix, nous, en fait. Il faut, je ne veux pas fanfaronner, mais il faut qu'ils soient heureux pour que ça se sente dans leur engagement, pour que nos clients sentent qu'ils qu sont heureux et puis pour qu'ils, du coup, euh, bah aussi restent avec nous dans la durée, qu'ils nous soient fidèles. Et, puis on est aussi une... Et comment vous pouvez être sûr qu'ils sont heureux Alors, euh, on le mesure, parce qu'on ne peut piloter bien que ce qu'on mesure. Alors, on a décidé il y a huit ans d'intégrer l'enquête Great Place to Work. Euh, est qui, est, qui est une enquête qui a pour vocation à, à établir le palmarès des entreprises où il fait bon vivre. Et depuis huit ans, on a la chance d'être dans les, dans les top 5, dans les cinq premiers. Donc, on est, on est assez heureux. Et cette année encore, il y avait 82% après une année compliquée en 2020 quand même. Des, des, des, des, des salariés talents qui déclaraient qu'ils étaient heureux de, de, de vivre dans cette entreprise, donc c'est un, un succès, mais au-delà de ça, c'est surtout une enquête qui nous, qui nous donne le pouls, parce qu'il y a des questions dans, dans tous les sens, sur la formation, sur la, la politique salariale, sur la communication et autres, et ça nous donne notre feuille de travail sur l'année à venir, parce qu'on ne veut pas rester sur notre zone de confort, parce que c'est important que la RSE soit mise en avant, que ces leviers-là soient mis en avant, pour deux raisons, la fidélisation et la rétention, je l'ai dit, mais parce qu'aussi, on va embaucher 1000 personnes cette année et que c'est aussi un facteur d'attractivité. Mais c'est ça le plus important de ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous le faites et je ne doute pas du fait que vous ayez envie et que ce soit au plus profond de vous-même. Mais c'est aussi indispensable dans un métier de l'humain comme vous, où on est en pleine pénurie de talent. J'ai envie de dire si vous n'en faites pas le minimum, tout le monde va partir ailleurs. C'est aussi ça, c'est aussi un intérêt économique c'est exactement ça, enfin, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que, oui, on a anticipé la tendance. Euh, oui, on, on, on a un management qui, qui joue sur deux platines, la bienveillance et l'exigence, et ça marche très bien, etc., mais juste, on n'a pas le choix, on a un métier de l'humain, nous, notre capital sont les hommes et les femmes qui travaillent dans cette entreprise, s'ils ne sont pas heureux, ils vont nous quitter. S'ils vont nous quitter, on va les perdre, on va perdre des parts de marché, c'est fini. Donc, on a, je crois qu'on a compris ça très tôt, dès le départ. Et, et donc ça nous a... Par exemple, vous avez, parce qu'un des indicateurs qui serait très intéressant dans votre secteur, où il y a beaucoup de turnover, beaucoup de salariés qui quittent l'entreprise et qui reviennent, est-ce qu'il est moins important chez Talent que chez vos concurrents Il est moins important chez nous, il est quand même important et, et donc on essaye justement en travaillant sur les axes que j'évoquais précédemment qui sont la formation, qui sont l'inclusion, qui sont on met, on met des programmes par exemple d'accompagnement à la reconversion pour attirer des profils qui ont choisi des voies qui ne sont pas aujourd'hui des voies extrêmement dynamiques. Mais c'est vous qui allez vers eux parce oui, qu'ils peuvent on, mal on, le prendre en disant, tiens, c'est le moment de te, re, te con, reconvertir, ça on, peut être pris avec une certaine défiance, tiens, il veut, il veut me sortir Absolument pas, au contraire, c'est un vrai bonheur pour travailler avec Pôle emploi, on travaille avec des écoles comme Saint-Plon, comme Microsoft, pour accompagner des reconversions, alors des gens qui arrivent de, de, de la restauration, de la musique, de la chimie, et qui viennent faire un métier de consultant, où on a quand même une population qui est essentiellement des ingénieurs, et je peux vous dire que c'est une richesse d'avoir cette diversité qui nous rejoint, et, et, et voilà, je trouve ça fantastique, et je pense qu'ils apprécient aussi. Alexandra Platte de L'Oréal nous disait, aujourd'hui c'est capital, on est obligé d'une certaine manière de le faire. Vous avez l'impression que vos clients aussi, peut-être prennent le train un petit peu en marche, mais aujourd'hui on le fait parce que c'est intéressant, économiquement parlant, une entreprise qui va bien, une entreprise qui prend soin de ses salariés et de l'environnement, c'est une entreprise qui sera peut-être aussi tout simplement plus rentable demain matin. Non mais oui, c'est une évidence, c'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. Économiquement c'est important, ça va protéger l'avenir dans l'entreprise. La croissance, Alors, même si on a des procédés chimiques, etc., de toute façon, l'humain, il sera toujours vital. Et l'accompagnement de l'humain sur cette trajectoire, sur le fait qu'il se sente bien dans l'entreprise, c'est de la pérennité, c'est de la loyauté. Et en plus, euh, je, je, on embauche quand même beaucoup de personnes. Aujourd'hui, ils sont en quête de sens, nos consultants. Ils ont besoin d'avoir ce, cette trajectoire. Ils ont besoin d'avoir ce cadre qui va les aider à s'épanouir dans la durée pour l'entreprise. Et ça, ça construit aussi la solidité financière de l'entreprise. Alexandra Palt, vous êtes la directrice générale de la RSC au sein du, du groupe L'Oréal. On a parlé des produits, mais aussi euh, les salariés, ils ont besoin aussi, il vient de le dire euh, Philippe Cassoula de, de, de chez Talent, euh, ils ont besoin de donner du sens, ils ont cette quête de sens, vous le voyez, vous le percevez aussi chez L'Oréal. Et vous avez moi, dû je... vous adapter à cela aussi bah, J'adhère complètement à ce qui a été dit. Après, L'Oréal est une entreprise... Où où l'humain joue un très gros rôle, donc les talents individuels sont promus, favorisés, etc. Mais ce que je trouvais dans votre intervention aussi très intéressant, c'est ce côté aussi de diversité, de faire venir des profils qui viennent d'un endroit complètement différent pour enrichir, parce que ça, c'est clairement une faiblesse qui existe aujourd'hui. Et donc, je trouve que ça, c'est une richesse. Et bien sûr, la question du sens est extrêmement importante. Tout le monde, aujourd'hui aussi, tous les patrons business veulent faire de la RSE. Donc, ça signifie qu'aujourd'hui, il faut changer aussi ces méthodes de recrutement. C'est-à-dire Il faut arrêter de regarder uniquement le CV, les bonnes écoles, euh, le discours un peu formaté, pour aller vers des profils, comme disait euh, très justement Philippe Cassoula, de la restauration, de la musique, des profils très variés, parce qu'avant L'Oréal, Pardonnez-moi, c'était HEC, SEC, si c'est tout. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, pas tout à fait changé encore, quand même. Ça, moi, honnête, suis, hein. Non, mais je suis complètement d'accord que du progrès reste à faire. Ça, c'est très clair. Mais, mais ça a évolué. Pas, suis, ça a évolué, ça doit encore évoluer. Bon, c'est un combat que je mène depuis 20 ans, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les questions de discrimination, de diversité de à, au sein de l'Alde. La Donc là, le système français, mais aussi les entreprises, doivent continuer à évoluer, à savoir valoriser le potentiel de quelqu'un chez nous aussi, à valoriser le potentiel pour pouvoir recruter tout le talent. Merci à vous, Philippe Cassoula. Je rappelle que vous êtes le directeur général de, de Talent. Merci de nous avoir fait part voilà, de, de, vos, de vos secrets pour garder autant de salariés et pour Il en faire venir donné. énormément, j'en suis sûr. Merci à vous d'être venu dans la Nous avons retenu France que vous embauchez vous aussi 1000, 1000 personnes. personnes. Donc, si ça vous intéresse d'aller rejoindre Talent, vous trouverez tout ça sur le site internet de Repin. Alexandra Palt, la directrice de la RSE de L'Oréal, vous restez avec nous. Vous êtes notre grande témoin, toujours ici depuis le forum de Giverny. On est ensemble jusqu'à 14h.